Balance et ascendant Balance, bonjour les amis Dans votre horoscope de ce mois de mai, nous avons un changement euh, planétaire euh, assez important. Hein. C'est l'entrée de Jupiter en, en taureau le 16. Euh, et euh, bon, elle sera en dissonance avec Pluton. Hein. Donc ce sont euh, probablement des affaires financières qui vont vous préoccuper. Euh, avec Jupiter, parfois on est un peu tracassé. Hein. Alors... C'est vrai qu'il y a des bons aspects, je vous en parlerai après. Mais euh, si vous voulez, euh, bon, étant donné qu'elle est en dissonance euh, avec Pluton, euh, à mon avis, il y a de l'argent à trouver. Euh, il y a euh, peut-être euh, des, des ressources que vous devez, enfin des ressources, des aides hein, que vous pouvez obtenir et qu'il faut activer. Hein, ça, c'est vraiment le côté un petit peu euh, bon, négatif de ce Jupiter euh, en taureau. Mais bon, la plupart du temps, euh, une fois que la dissonance sera passée, elle va passer très très vite, eh bien, l'argent peut arriver. Hein. Vous pouvez avoir placé judicieusement euh, vos économies, où vous pouvez euh, bon faire une bonne affaire euh, vendre quelque chose peut-être hein euh, parfois euh, jupiter en, en 8 c'est vraiment euh, vous touchez le, le, le, le produit d'une vente il hein euh, y a aussi un, un côté extrêmement productif avec jupiter en 8 c'est à dire que peut-être votre travail hein, va vous rapporter davantage euh, Oubliez hein, le, le, le, le, le la dissonance à pluton parce que d'abord elle Touche très très peu de, de balance et ensuite elle sera très vite euh, derrière vous. Donc euh, il faut te dire compte quand même de l'aspect euh, un, un maximum, hein, de l'aspect positif euh, que Jupiter peut euh, vous apporter, c'est-à-dire de faire circuler l'argent. Du côté des activités, eh bien c'est Mars, hein, le, le qui va jouer un, un rôle particulièrement euh, fort hein, euh, ce mois ci étant donné que bon euh, dans un premier temps jusqu'au 20 elle est en cancer et que le 8 elle va elle dans le troisième des camps du cancer en bon aspect avec euh, neptune moi je pense que ça va multiplier pour vous euh, les occasions de travailler euh, peut-être de démarrer quelque chose, hein, parce qu'avec Mars, il y a toujours une impulsion à donner, et là, vous allez peut-être démarrer un nouveau boulot, hein, ou alors euh, mettre un nouveau projet en, en place, euh, ou euh, avoir un nouveau patron, ça peut être aussi ça, hein, un nouveau boss dans l'entreprise euh, où vous travaillez. En tout cas, j'ai bien peur que vous soyez un petit peu surchargé et... Euh, je dis pas au bord du burn-out, mais vous aurez quand même une charge mentale assez forte, hein, étant donné que bon, Mars se trouve en 10, hein, donc c'est-à-dire vraiment hein, le, le, le secteur de, de votre vie professionnelle et de la direction que vous voulez lui lui donner. Après le 20, eh bien, nous avons euh, pour le premier décor, un Mars en Lyon. Là pour le coup, hein, tout ce qui est projet, vous pouvez y aller. Hein, ça va être sur une bonne lancée si vous lancez quelque chose après le 20. Hein, entre le 20 et euh, le début du, du, du mois de juin, vous pouvez vraiment euh, lancer quelque chose. Côté cœur, nous avons droit aussi à une Vénus en Cancer à partir du 7, hein, du 7 au 16 dans le premier décan, du 16 au 26 dans le deuxième. Cette Vénus en Cancer, bon, qu'est-ce qu'elle vous dit Elle vous dit que vous, vous avez peut-être atteint ou que vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs. Et, et là, Vénus ne joue pas. Euh, un rôle très amoureux, mais peut-être le, le, le rôle de, vous savez, de l'amour propre, du fait que vous êtes content de vous, que bah, peut-être on vous fait des compliments, on vous félicite. En tout cas, il y a une espèce d'accomplissement, si vous voulez, avec cette Vénus au, au milieu du ciel. Euh, alors, euh, bon, c'est vrai qu'elle est rapide, mais euh, disons qu'elle entraîne avec elle hein, ce côté, euh, on dit que euh, bah, c'est votre secteur de succès, hein, donc c'est très possible vraiment que vous soyez euh, content de vous ou, et que les autres soient également contents de vous et, et vous le fassent euh, comprendre de manière très explicite. Alors maintenant, côté cœur, bon, ça peut, Vénus en, en 10 peut représenter votre conjoint. Et la réussite, euh, les réussites possibles de votre conjoint. Euh, donc euh, ça aussi, c'est quelque chose d'agréable, étant donné que pour la balance, le conjoint a toujours beaucoup d'importance. Hein euh, en conséquence, euh, bon, euh, vous serez content, euh, c'est vous qui serez content à ce moment-là, euh, non pas de vous, mais de votre conjoint et de ce qu'il aura pu réussir. Des bonnes journées, hein, le 7, le 12, le 21 et le 26. Comptez hein, sur ces journées pour vous sentir euh, un petit peu, vous savez, en haut de l'affiche, d'une certaine manière.